Salut, salut, ici Anne Abilon, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je parle de ma journée de gestion de poids. Comment est-ce que depuis l'année 2019, je bagarre pour avoir un poids santé? Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains épis épisodes. Donc, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Euh, un disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la santé, je ne suis pas un médecin, je, ici je parle vraiment juste de mon expérience, de ma journée et voilà. Aujourd'hui je vais parler de quelque chose d'un peu différent, je vais profiter de ma pause parce que là je viens de finir de, de manger mon premier repas de la journée, je mange autour de midi le premier repas et le deuxième j'aime manger avant 8-7 heures du soir donc... Voilà, alors je, je me suis dit ok je vais faire cette petite vidéo et aujourd'hui je vais parler du cheveu. C'est un peu différent de ce que je vous montre d'habitude. Euh, je ne parle pas souvent beaucoup de cheveux, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ça C'est que je suis dans plusieurs groupes de personnes qui euh, suivent la, le régime cétogène ou keto. Et souvent euh, certaines personnes se plaignent de la chute de, de chute de cheveux. Euh, certaines personnes montrent vraiment comment les cheveux s'arrachent, elles filment, les touffes de cheveux tombent de, de la tête. Et j'aimerais donc parler de ça dans, dans cette vidéo. Qu'est-ce qui peut causer cela? Ok. Euh, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que face à vraiment les, les régime, euh, chaque personne réagit différemment. Il y a des personnes, on réagit différemment face à tout ce qu'on essaye. Ok. Euh, C'est un peu comme une personne qui est en surpoids, obésité, obèse et tout. Lorsqu'elle perd beaucoup de poids, on voit la peau qui tombe. On a la peau qui tombe parce que ben, le corps est en train de... Les graisses sont en train de partir et puis il y a des, des peaux qui, qui, qui, qui, qui bougent, qui tombent. et On doit passer souvent par des opérations pour euh, fixer cela. Alors qu'une autre personne vous pouvait la voir, la peau ne tombe pas forcément et elle perd du poids et le corps s'ajuste sans problème. Donc ça, vraiment, ça dépend vraiment des, des personnes. Euh, mais en fait, euh, moi je, je dirais, vous êtes, chacun est libre d'avoir, de, de se faire son, sa petite idée. Mais moi je dirais que l'une des choses principales qui fait en sorte que euh, on est certaines conséquences comme la chute de cheveux ou la peau qui tombe et tout ça euh, c'est le manque de certains nutriments dans le corps moi je pense que quel que soit ce qu'on mange euh, on peut manger des bons fruits légumes viande poisson tout ça à longueur de journée mais avoir quand même des déficits pourquoi je m'explique parce que euh, la terre telle qu'on l'a aujourd'hui ça ne peut pas être, c'est pas comme à autant de nos parents, nos grands-parents, autant de nos ancêtres, c'est vraiment pas la même chose. Il y a beaucoup de transformations, beaucoup de transformations dans la terre. Je ne suis même pas sûr qu'on fait la jachère encore, je ne suis pas sûr qu'on laisse reposer la terre pour que justement les nutriments, euh, la terre puisse se reconstituer et comme ça, lorsqu'on plante, ça donne vraiment des légumes avec tous leurs nutriments, je ne suis pas sûre. Parce qu'à cause de l'industrialisation, on produit à outrance. Et ce qui fait que, bon, on a des légumes, on a des fruits, mais les nutriments qui sont dans ces légumes et fruits-là non ne sont pas optimaux. Ne sont vraiment pas optimaux. Un nutriment ne sont pas optimaux. Et donc, quand on va les manger, on ne va pas avoir vraiment le plein, plein, plein, tous les pleins euh, nutriments dans notre corps. Par exemple, si on mange euh, quelque chose qui a la, la, vitamine, euh, je sais pas, la vitamine D ou la vitamine E, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Euh, on peut manger ça, mais euh, ça nous apporte vraiment la moitié de ce que ça aurait pu apporter. Et ça fait que moi, je pense que vraiment, on, notre organisme a cette carence-là parce qu'on ben, manque... Ce qui doit vraiment nous fortifier, ce qui doit vraiment apporter les nutriments dans notre corps, c'est un manque dans notre alimentation. Et donc, moi, je, moi, je pense je crois beaucoup à la supplémentation. Mais chacun est libre, il y a des gens qui disent « Non, supplément, non, non, non, jamais de supplément. » Et souvent, c'est ce genre de conséquences qu'on peut avoir. Les cheveux qui tombent lorsqu'on commence à, à perdre du poids on, ou bien une grosse fatigue inexpliquée, ce genre de choses. Moi j'ai pu voir la différence, j'ai pu voir la différence, parce que moi je vais vous dire ce que moi je fais pour, euh, pour que mes cheveux ne tombent pas en fait, parce que j'ai pas eu ce problème, j'ai vraiment pas eu ce problème là, mais quand j'y réfléchissais, je me suis dit, oh, moi je prends les suppléments depuis comme peut-être 5 ans, ça fait longtemps là, que je prends les suppléments, et bon, je vais pas montrer tous les suppléments que je prends parce que euh, j'en prends, pas parce que je suis malade, mais c'est parce que comme je l'ai dit je suis consciente que j'ai besoin de, de, de renforcer mon système immunitaire de renforcer mon organisme et bon, je les prends pas aussi chaque jour je peux passer même une semaine, j'oublie mais après, ok, je me dis, ok, ça fait longtemps je prends et puis voilà mais je constate que vraiment, il y a la différence ça m'aide vraiment beaucoup Donc dans des groupes par exemple où je suis il euh, y a certaines personnes qui utilisent beaucoup euh, un supplément comme la collagène et vous il y a des produits sur le marché euh, qui contiennent de co la collagène et ça aide justement à renforcer le cheveu, les ongles la peau, avoir une belle peau et tout donc ces personnes les utilisent et elles sont satisfaites et je peux voir la différence quand je les observe, les personnes qui utilisent des choses comme la collagène et d'autres qui n'utilisent pas, ceux qui utilisent ça n'ont pas ces problèmes de chute de cheveux ou quoi que ce soit donc, moi en fait, je voudrais vous inviter lorsque vous faites euh, un programme alimentaire d'ajouter euh, la supplémentation. Et même si vous ne faites pas un régime particulier, il faut penser à la supplémentation. En tout cas, si vous êtes peut-être encore tout jeune, enfant et dans la vingtaine, peut-être vous n'en avez pas besoin. Mais lorsque vous commencez à aller vers la quarantaine là, comme moi, ben là, il faut vraiment vraiment euh, faire attention et penser sérieusement à prendre, à prendre la supplémentation. Alors moi, par exemple, euh, comme je n'aime pas particulièrement euh, boire les vitamines, les suppléments. J'aime beaucoup utiliser... J'utilise en fait la marque Nutrilite. La marque Neutrilite, je sais que ça ne se vend pas euh, dans les, les commerces, dans les pharmacies et tout, mais euh, j'ai payé la licence juste pour les avoir. Je ne commercialise pas en tant que telle, mais je les utilise pour moi. Donc, par exemple, ici, dans ce paquet... Là-dedans, j'ai un mélange de vitamines, de concentrés de fruits et légumes, euh, la vitamine D et le Shine. Le Shine, c'est ce supplément, en fait. C'est, si vous connaissez la biotine, la biotine, on en parle si vous voulez avoir les, les cheveux forts, la peau, euh, la belle peau, une belle peau. Euh, donc, ça agit sur le cheveu, la peau, les ongles. Bon, la biotine, tout le monde sait, ça, ça aide. Moi, j'aime beaucoup cette marque parce que leurs produits sont euh, complètement naturels. Dit, il n'y a vraiment pas de transformation et ça donne vraiment tout, tout, tout mmh. les nutriments. Bon, ok, on pourra dire c'est la pub, on veut juste euh, peut-être faire la pub, d'accord, mais moi, je peux vraiment voir maintenant que j'ai perdu presque 50 livres, comment est-ce que mon cheveu, il est en santé j'ai vraiment pas de problème de cheveux qui s'arrachent, qui tombent Et là je peux voir vraiment que, ok, vraiment c'est sérieux et ça fonctionne Et euh, je vais vous montrer un, des, un petit extrait de ma routine en ce qui concerne mes cheveux Bon, il faut dire que pour mes cheveux, je ne me prends vraiment pas la tête Je ne suis pas quelqu'une qui, euh, qui, qui est là tout le temps pour penser à ses cheveux Qui met trop de choses sur ses cheveux, qui stresse par rapport à ses cheveux Non j'ai coupé mes cheveux l'année dernière. Donc ça fait comme un an et demi que j'ai coupé mes cheveux. Pas complètement à ras, mais vraiment bas parce que ça s'était abîmé. Je, je suis allée à un salon et je pense que euh, la madame du salon n'a pas très, très bien compris mon style de cheveux parce que j'ai un cheveu assez souple. Et la devanture est très très très fine et très très délicate. Donc il faut éviter vraiment de tirer, d'agresser de, le cheveu. Et voilà, ça, ça s'est abîmé, je me suis énervée et j'ai juste coupé. Mais bon, comme toujours par rapport à ma nature du cheveu, je sais déjà un peu comment manipuler, comment m'occuper de mes cheveux. Alors j'ai une beauté normalement simple. Et en résumé, en fait, lorsque je veux laver, je lave mes cheveux aux deux ou trois semaines. Donc, je ne les lave pas chaque jour, je ne les lave pas chaque semaine, non, tous les deux semaines ou trois. Euh, quand je les lave, avant de les laver, je mets un produit pour nourrir le cheveu et, et, et l'apprêter en quelque sorte. comme ça quand je lave ce n'est pas comme très dur et cassant c'est hydraté et après ça bon j'ai fait le shampoing l'après shampoing Et après la shampoing je mets ma crème pour la garder. Et sur les longueurs, je mets un living conditioner. Donc, ouais. Et quand je finis, je peux juste attraper, je peux juste attraper deux, deux, buns, deux pompons. Et ça sèche tranquillement comme ça. Et après, bon, je peux me coiffer comme, comme je veux. Là, par exemple, j'ai la hier. Et aujourd'hui j'ai coiffé euh, sans problème c'est encore un peu parce que lorsque ça prend des jours ça devient euh, encore plus plus plus lisse et lorsque vous voyez comme ça c'est complètement naturel ce n'est pas tiré du tout avec le peigne c'est pas défrisé c'est complètement naturel et bon je ne dis pas que tout le monde a le même style ça c'est mon type de cheveux mais si une personne a des cheveux très durs euh, je peux aussi savoir un peu comment l'assouplir parce que mes filles ont des cheveux un peu plus durs que moi et je traite leurs cheveux et ça pousse, ça pousse vraiment bien, ça pousse vite. Donc, euh, je suis pas une experte en cheveux mais c'est le point que je voulais apporter dans cette vidéo, c'est de prendre soin de ses cheveux en en associant à son régime alimentaire, la supplémentation. Donc, il faut prendre la biotine, il faut prendre des vitamines. À un certain âge, Vous, en tant que femme, il faut prendre des vitamines qui soutiennent votre, votre âge. Euh, moi, j'ai 43 ans, mais je sais que je ne fais pas parce qu'on me dit que je fais plus jeune. Mais moi, je, je, je donne aussi un peu de crédit à la supplémentation. Parce que lorsque vous ne prenez rien du tout, déjà, comme je le disais, dans ce qu'on mange, vous n'avez pas le plein potentiel, le plein les pleins nutriments. Ça se voit. Ça se voit sur votre peau. Ça se voit, vous vieillissez vite. Alors que lorsque vous prenez soin de vous, vous gardez quand même euh, en forme. Vous vous gardez en forme et en santé. Donc, euh, en tout cas, j'espère que ces, ces petites... Euh, ces petits avis vont, vont vous aider si vous ne prenez pas déjà des suppléments, de les prendre. Vous pouvez regarder au commerce euh, le collagène ou alors euh, euh, peut-être comme va utiliser la marque Nutrilite que j'utilise depuis des années en fait. Euh, si je vous montre certaines photos, il y a certaines photos euh, d'il y a cinq ans avant, cinq ans avant que euh, je prenne les suppléments, je parais extrêmement vieille et fatiguée. extrêmement vieille et fatiguée donc donc je pense que ça ça joue beaucoup surtout que je ne suis vraiment pas une personne qui stresse sur la beauté maquillage être toujours belle je, je ne stresse vraiment pas par rapport à tout ça et je suis tellement occupée que j'ai pas le temps de, de, de, de faire tout le temps les beautés les maquillages et tout euh, je, je me lave, je mets ma crème. Euh, bon, j'aime arranger mes, mes, mes sourcils, et puis parfois je mets un peu de rouge, et puis c'est tout. On peut croire que je fais trop, que je m'arrange beaucoup, mais pas du tout, pas du tout, absolument pas. Donc, je reste le plus euh, naturel possible. Je suis pas trop maquillage, je suis pas trop ongle, je n'ai même pas des vernis. <rire> Parce que ben, je, je prépare beaucoup. Et puis, je, depuis que je suis jeune, j'ai pris la mauvaise habitude de ranger mes ongles. Donc, je ne les garde pas longs. Je ne mets pas le vernis. J'ai les vernis, mais je n'arrive pas. j'arrive vraiment pas à faire comme la plupart des femmes mettre les vernis, faire tous ces. Je n'arrive pas. Donc, heureusement que Dieu m'a donné une beauté naturelle. Et avec les suppléments aussi, ça m'aide. Alors là, je peux garder une certaine jeunesse, et puis voilà, et être présentable, <rire> et être présentable, tout, tout simplement. Donc, pour finir cette vidéo, comment je lave les cheveux, et comment euh, je, je lave, et ce que je fais après. Donc, je mets un produit, euh, avant de laver le cheveux, je mets un produit euh, qui le nourrit, et qui l'hydrate aussi un petit peu comme ça lorsque je lave ce n'est pas sec ce n'est pas dur donc c'est souple donc je mets ça et après après euh, je fais donc le shampoing l'après shampoing l'après shampoing je laisse poser quelques temps euh, après je rince et puis après je nourris je mets ma crème et sur les longueurs je mets un leave-in conditioner et je peux attraper juste deux buns quand je finis, je juste deux buns, je laisse comme ça, je laisse sécher à l'air simplement et donc le lendemain je peux me coiffer. Comme là j'ai lavé mes cheveux hier et aujourd'hui j'ai juste tiré parce que tout à l'heure je suis allée accompagner ma fille à l'hôpital alors j'ai fait juste un, un chignon, je mets bon. donc pour une personne qui a coupé les cheveux il y a un an et demi, ça pousse quand même assez vite. Et il faut aussi dire que je mets la couleur, je mets la coloration sur mes cheveux parce que j'ai une nature de cheveux, c'est génétique. C'est génétique parce que dans ma famille, il y a certaines personnes qui ont eu les cheveux blancs très très jeunes. Moi, j'ai des cheveux blancs depuis que je suis toute petite. Donc avec le temps et un peu le stress de la vie, tout ça, le travail, <rire> ça a blanchi, blanchi très très vite. Donc mes cheveux naturels sont presque tout blanc, tout blanc, pratiquement. Donc, je mets le noir, je mets la couleur noire. Et vous pouvez voir en bas, et ça pousse vraiment très, très vite. Et là, je mets la couleur. Donc, avec la couleur, il n'y a pas les cheveux qui s'arrachent. Donc, cest dire que le point que je suis en train d'amener, euh, le conseil que je suis en train d'amener de, de, de prendre la supplémentation, ça, ça fonctionne, ça marche bien, ça vous permet d'avoir des cheveux solides qui ne qui se casse pas vite, qui tombe pas vite. Et donc c'est ça. Je vais finir cette vidéo. On va se voir la prochaine fois. J'espère que ça va vous donner des petites idées de prendre soin de vos cheveux. Il ne faut pas que parce que vous mettez sur le compte de la diète ou quoi que ce soit, au-dessus du de cheveux. non, il faut prendre en main. Euh, en tout cas, j'espère que ça va vous donner une nouvelle perspective. Et je vous souhaite donc des bons moments. On se voit la prochaine fois. À bientôt 拜拜